Et euh, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Lorestone en compagnie de Diddles. Salut. Et euh, donc la fois dernière, euh, j'avais parlé de euh, Medivh, de Sargeras, de, de toutes ces histoires-là, et de, de la première guerre aussi, donc de l'invasion des, des orques sur, euh, sur Azeroth. Et euh, pour cet épisode, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé en parallèle de ça, en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui seront à mettre en parallèle avec ce que j'ai dit dans la première vidéo, en termes de temporalité, et je vais parler des Chevaliers de la Mort, en, parce que c'est en lien avec la nouvelle extension de Hearthstone. Euh, donc je vais parler d'abord de la... Enfin, je vais surtout me concentrer là sur la création des Chevaliers de la Mort, euh, histoire de vous expliquer un peu d'où ils viennent, et euh, sachant que cette version là est un petit peu euh, éloignée de celle qu'on retrouve plus tard dans... Euh, dans World of Warcraft par exemple, mais je, je parlerai plus en détail des différences après. Donc, euh, en gros, l'histoire des Chevaliers de la Mort est très liée à l'histoire de la Horde des Orques, donc avec euh, Gul'dan, donc le démoniste euh, qu'on joue euh, quand on joue euh, démoniste dans et dont j'ai beaucoup parlé euh, dans la première vidéo, euh, ainsi que Orgrim Doomhammer, ma donc euh, marteau du destin. Euh, et ils datent en gros de euh, pendant la première guerre euh, et sont très liés avec le destin de quelqu'un qui s'appelle Nerzul, euh, dont vous avez peut-être entendu parler euh, à un moment ou à un autre euh, parce que c'est le premier roi liche en fait, Nerzul. donc euh, bravo pour ta défaite euh, c'est euh, en fait la première personne à euh, être roi liche avant que euh, Arthas euh, le devienne euh, mais ça j'en parlerai encore une fois un peu plus tard. Donc Ner'zhul en gros c'est une figure assez charismatique chez les orques. Donc c'est le chef d'un clan euh, assez puissant de chaman qui est le clan Ombre-Lune. Euh, il se fait beaucoup respecter par, euh, par tous les autres euh, clans orques. Euh, c'est un chaman vraiment très puissant, etc. Euh, donc voilà, lui il est tranquille sur Draenor euh, avec ses potes chamans, euh, avec ses potes orques, euh, tout ça. Euh, et là donc il y a Kil'jaeden, donc je vous avais parlé euh, de Kil'jaeden dans la première vidéo, c'est en gros le un des seigneurs de la Légion Ardente, lui son but c'est euh, d'éradiquer les Draenets sur, euh, sur Draenor, euh, mais du coup vu que lui il est vraiment assez, assez malin et tout, il n'a pas envie de juste aller les défoncer les Draenets, il va euh, faire ça de manière un peu euh, malicieuse et fourbe. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en en fait, il va corrompre euh, Ner'zul euh, en prenant euh, l'apparence de sa femme décédée, euh, sa femme qui s'appelle Rulkan. Et en fait, il va lui mentir en lui disant que, euh, soi-disant, les Draenets complotent contre les orques et euh, qu'il faut les exterminer, euh, tout ça. Et donc euh, Ner'zul va organiser les clans orques euh, en une base de euh, ce que sera ensuite la horde, euh, et la militariser et l'organiser, afin de justement exterminer et drainer. Mais à côté de ça, il se rend compte que les esprits élémentaires et les esprits des ancêtres, donc deux types d'esprits qui sont très importants chez les et qu'on retrouve d'ailleurs dans North c'est plutôt bien, bien représenté à ce niveau-là, euh, donc les esprits élémentaires et les esprits des ancêtres ne lui répondent plus. Du coup, il se rend à un endroit qui s'appelle Oshugun, euh, que vous connaissez si vous avez joué à Wo, c'est à Nagran. Donc euh, à la fois en Draenor et en Outre-Terre, parce que ça a survécu à l'explosion de Draenor. Euh, en fait c'est un lieu sacré des esprits orques, une sorte de mausolée en fait. Et là il se rend compte que les ancêtres le voient comme un monstre un peu, et du coup l'esprit le, de sa femme, le vrai esprit de sa femme, lui apprend qu'il a été manipulé par Kil'jaeden. Avec, du coup je vais illustrer ça avec cette belle illustration. Alors il y a pas d'illustration de cette vidéo qui viennent de... Euh, du du Deviantart d'un mec qui s'appelle Hypnos. Je le mettrai en description parce que j'ai quand même utilisé beaucoup d'illustrations à lui. Euh, c'est plutôt sympa. En gros, il fait des modélisations avec le moteur du jeu et c'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur cette image que euh, Ner'zhul a la peau marron. Euh, mais vous allez me dire, mais c'est bizarre. Euh, les orques, euh, ça n'a pas la peau marron. En principe, ça a la peau verte ou la peau rouge. et eh bien, en fait, à la base, les orques ont la peau marron. Mais ils ont la peau verte euh, à cause de... Euh, du sang gangrené en fait, enfin le sang de démons euh, qui corrompt un peu euh, leur... Euh, bah qui les corrompt en fait, et ceux qui ont bu le sang euh, de Manoroth et ceux qui ne l'ont pas bu non plus euh, ont aussi le sang vert parce que c'est un truc qui se... comment... qui se diffuse en fait c'est viral quoi, c'est genre euh, comme une grippe le fait d'avoir la peau verte. Donc voilà, c'est pour ça que euh, sur les deux premières illustrations que je vous ai montrées, les orques avaient la peau euh, marron, enfin... Euh, du coup, euh, Nerzul avait la peau marron. Euh, et donc, où est-ce que j'en étais Oui. Euh, donc, ça, ça, euh, ça. Ce, ce cher euh, Nerzul, merci Didol, ce cher Nerzul apprend par l'esprit de sa femme que euh, il a été manipulé par Kil'jaeden. Du coup, pour se venger, euh, il aimerait bien trahir euh, le euh, le sergent de la Légion ardente, euh, mais son apprenti, qui n'est autre que Gul'dan, le démoniste. Euh, va en fait euh, répéter tout ça euh, à Kil'Jaeden et lui dire euh, ouais il euh, y a Ner'zul euh, il veut, te, il veut te, te trahir et tout fais attention et tout parce que c'est un gros bâtard et du coup euh, Kil'Jaeden pour euh, remercier Guldan euh, lui donne la place de Ner'zul et euh, bah bouge Ner'zul à une place genre sans importance avec aucune responsabilité et tout euh, donc voilà, ensuite, euh, du coup Guldan dirige, la, la euh, dirige un peu euh, dans l'ombre euh, la, la horde euh, pour qu'elle fasse un peu euh, ce qu'il veut, c'est-à-dire euh, éradiquer les Drainets et envahir Azeroth, et en mettant euh, un mec qui s'appelle Main Noire à la tête de la horde, qui est pour le coup complètement contrôlé par Guldan. Enfin, euh, main Noir, on lui dit marche, il sprint. Euh, du coup, Guldan, le souci... enfin, il s'en fout un peu de, de Ner'zhul parce qu'il se dit qu'il peut plus rien faire pour lui nuire Donc il fait pas trop attention et il laisse donc son ancien maître accéder un peu librement à tous les documents du Conseil des Ombres euh, Donc le Conseil des Ombres, vite fait, c'est un peu une organisation de chamans corrompus euh, Devenus sorciers et démonistes et dirigés par Guldan et si vous vous rappelez bien, euh, le Conseil des Ombres, c'est eux qui envoient Garona euh, chez Medivh pour euh, le surveiller. J'en avais parlé dans la première vidéo. Euh, donc du coup, euh, Ner'zhul accède à tous les documents du Conseil des Ombres, et il découvre donc que Kil'jaeden a comme but de faire boire aux orques le sang de Manoroth, afin de les corrompre, euh, et de les soumettre encore plus euh, à, la, à la Légion Ardente. Et du coup, à cause de, de sa position inutile et de l'influence euh, néfaste de Guldan, euh, aucun chef de clan n'allait écouter euh, Ner'zhul euh, quand, il, quand il dirait qu'il bah, euh, faut se méfier, il faut pas boire le sang, etc. Euh, sauf Durotan. Alors Durotan c'est lui dans le film, si vous avez vu le film Warcraft, euh, c'est lui. Et c'est également le père de Thrall. Voilà. C'est quand même un orc assez important. Euh, Durotan il est aussi chef du clan Ludgivre, et du coup, ce qu'il va faire, c'est que euh, il va faire confiance à Nerzul et euh, parce que bah quand même Nerzul, c'était pas n'importe qui à la base quoi. Euh, il va lui faire confiance et il va interdire à son clan euh, de boire le sang de Manorot et ça va les sauver de la corruption en fait. Donc indirectement, Nerzul, qui est quand même un gars pas très, enfin qui, qui devient quand même assez dangereux et tout et méchant, à la base, il aura quand même permis euh, la survie de euh, du Rotan et donc de Thrall et donc d'une bonne partie de la horde. Euh, donc voilà, pas si, pas si méchant que ça les gars. Oups, euh, je vais juste régler un truc sur le stream. Euh, je vais faire ça. Et ça. Hop, pour qu'on voit mieux le chat. Voilà. Et donc euh, voilà. Euh, donc pendant ce temps, il euh, y a la première guerre qui, qui suit son cours. Et euh, donc si vous vous rappelez bien, Medivh se fait tuer par euh, donc euh, le roi euh, Lane euh, Vrin, son bras droit Andur Lothar et euh, son apprenti, Khadgar, et donc pendant qu'il meurt, euh, Guldan, qui essayait de lire dans la tête de Medivh, tombe dans le coma, comme je vous avais dit dans la première vidéo. Euh... et euh, Donc ça c'est ce qui se passe en Azeroth. Et donc euh, Andraénor, avec euh, Guldan qui tombe dans le coma, il n'arrive plus à cacher euh, l'existence du conseil des ombres, et donc c'est un, un orque Presque c'est important que Durotan, qui s'appelle donc Orgrim, donc euh, lui dans le film Warcraft, euh, qui euh, est accessoirement le meilleur ami de Durotan, et qui sera très proche de Thrall ensuite. Et en fait, Orgrim, il s'appelle Marteau du destin. Et le marteau qu'il a dans la main, bah, il va le, le céder à Thrall quand il mourra. Donc voilà, c'est de là que vient le marteau de Thrall. Euh, bravo pour ta défaite euh, C'est de là que vient non, le marteau non, non. de Thrall. Euh, euh, qui a également refusé de boire le sang de Maloroth parce qu'il fait extrêmement confiance à Durotham euh, Bah ce gars, en fait, Orgrim va se charger d'exécuter tous les membres du Conseil euh, à l'exception de... de Shogal, dont je ne parlerai probablement jamais. Et de, <rire> et de... Et de, non mais parce qu'on s'en fout un peu de Shogal en fait. Mais je pourrais en parler un jour, mais on s'en fout un peu. Je sais même pas s'il est dans Hearthstone, je crois pas. Mais euh... euh, c'est le... le gras de tête ou pas Ouais, Shogal, ouais. Oui, c'est légendaire. Ok, bah, je vous parlerai vite fait alors, je pense. Euh, donc, il va ex faire exécuter tous les membres du Conseil, à l'exception de deux personnes. Shogal, dont on ne se fout pas tant que ça, finalement, et dont je parlerai un jour, et euh, Guldan, qui est du coup dans le coma et qui en fait sort de sa torpeur à ce moment-là. Et bah vu qu'il sent qu'il va potentiellement se faire éclater la tête, il prête allégeance à Orgrim. Du coup, Orgrim étant un peu le nouveau chef de guerre de la Horde, ayant remplacé main noire, euh, bah, Guldan... Pour essayer d'avoir un truc à échanger contre sa vie. Euh, il lui promet une armée euh, puissante et fidèle. Du coup Orgrim. Bon il y a son instinct qui lui dit que euh, Guldan c'est un peu un bâtard. Et qui risque de le trahir. Il finit par dire oui parce qu'il a quand même besoin d'une armée. Parce que c'est la guerre. Du coup il dit euh, ok très bien donne moi ton armée. Et Guldan euh, lui dit ok je vais, euh, je vais essayer de. De, de ressusciter. Enfin de, de, de créer une armée du coup avec les. Euh avec en fait, les, les chevaliers euh, morts de Hurlevent. En fait, il va essayer euh, de réanimer, machin, tout ça. En fait, après plusieurs essais, il va réussir à arracher le cœur, donc ce qui contient l'âme dans, dans Warcraft, euh, il va arracher les cœurs des sorciers du Conseil des Ombres qui sont morts, et les associer au corps des chevaliers de Hurlevent euh, tués. Et du coup, c'est comme ça que vont naître les premiers... Euh Chevalier de, de la mort, avec cette jolie illustration qui le, qui le montre bien. Euh, D'ailleurs, celui qu'on voit sur la table là, c'est Theron Gurfind donc Theron Fielson, j'en reparlerai un peu après, donc voilà, notez son nom. Euh, et donc en fait, ces premiers chevaliers de la mort, vu que c'est des démonistes dans le corps de chevalier, il reste des démonistes avant tout. Donc ça va être des, un peu des généraux, lanceurs de sorts qui vont relever les morts au combat, ce genre de choses. Donc c'est plutôt fort quand tu te bats euh, de pouvoir relever les morts. C'est bien. Ça, ça fait un petit effet euh, psychologique sur les adversaires, euh, pas piquer des hametons en plus. Donc euh, voilà. Donc, euh, en parallèle sur Azeroth, donc la planète des humains, se déroule la deuxième guerre. Pour faire court, la Deuxième Guerre, donc, Anduin Lothar, le bras droit de euh, Feu, le roi Lane, qui s'était fait tuer par Garona, euh, a sauvé les survivants du Hurlevent après la défaite des humains pendant la Première Guerre, et a fui vers le Nord. Euh, au Nord, il demande asile à Terenas Ménétil, roi de Lordaeron, et père d'un certain Arthas Ménétil. Euh, donc voilà, ils peuvent. Y... Anduin et les. Anduin, je sais pas. Anduin, euh, et les survivants d'Urlevant se réfugient donc euh, chez ce cher Terenas. Et pendant ce temps-là, la horde qui est menée par Orgrim, avec sous ses ordres donc, les orques et les premiers chevaliers de la mort réanimés par Guldan, euh, les, les poursuit euh, jusqu'à jusqu Lordaeron. Mais à la veille de l'assaut sur la capitale de Lordaeron. Euh, Guldan s'enfuit avec ses chevaliers de la mort afin de trouver la tombe de Sargeras. Parce que c'est pour ça qu'il était venu en Outre-Terre à la base. Lui, il en a rien à foutre des humains et des, de la Deuxième Guerre et tout. Il veut juste être plus puissant. Donc, pour recadrer un peu tout ça, la tombe de Sargeras. Donc, Sargeras, c'est le gars qui avait empoisonné Aegwin, euh, Qui avait prétendu euh, combattre Aegwin et avait fait semblant de... Euh, de se faire battre pour pouvoir euh, pénétrer, en fait, euh, dans son corps et corrompre euh, Medivh. Et euh, la tombe de Sargeras, c'est là où euh, Aegwin avait enterré euh, le, le corps de l'avatar de Sargeras, en fait. Parce que même si c'est juste l'avatar de Sargeras et pas Sargeras lui-même, ça reste quelque chose de très puissant. Enfin, c'est un corps plein de magie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et j'en parlais mieux dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à retourner à voir. Euh, du coup... Euh, Orgrim, bah, il voit qu'il a perdu la moitié de son armée, euh, du coup bah, il est un peu obligé de, de fuir avec euh, le, le peu de troupes qui lui reste, donc les orques, euh, et à pourchasser le, le démoniste Guldan. Euh, ce qui permet aux humains, euh, avec l'aide des hauts elfes, des nains et des gnomes, euh, donc ce qui forme un peu l'alliance de Lordaeron, la première version de la vraie alliance on va dire, euh, à repousser les assauts de la Horde. Du coup, petite parenthèse, euh, pour vous donner une idée, donc les, parmi les hauts elfes euh, de connus, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est vraiment une race euh, avec très très peu de, de, de survivants. Donc il y a Sylvanas, qui est une haute elfe, que vous connaissez. Il y a, euh, parmi les nains, il y a Mani, qui est le roi des nains, et qui est un, un guerrier alternatif dans Hearthstone. Et il y a Bran, qui est de la Ligue des Explorateurs. Euh, et parmi les gnomes, il euh, n'y bah, en a pas beaucoup de connus en fait. Il y a surtout Milouz Manastorm dans, <rire> dans Hearthstone, euh, qui d'ailleurs a une histoire un peu, un, peu, un peu conne, mais assez marrante. Euh, Peut-être que j'en parlerai un jour. Euh, donc voilà, c'était la petite parenthèse alliance. Donc voilà. Du coup, l'alliance arrive à repousser les assauts de la horde et gagne la deuxième guerre. Bravo. Euh, pendant ce temps-là, Guldan qui a fui euh, arrive à trouver la tombe de Sargeras, qui est d'ailleurs au passage l'avant-dernier raid dans l'extension Légion, et le boss final est Kill Jaedon. Voilà, comme quoi tout se recoupe d'en haut. Euh, et il utilise ses pouvoirs pour faire sortir la tombe de l'eau, parce qu'elle était noyée complètement. Euh, il arrive à briser les seaux les runiques qu'avait mis Aegwin pour protéger la tombe, mais en fait, au moment où euh, il ouvre la tombe, il y a des, des démons euh, assoiffés de sang qui en sortent et qui le tuent. Donc Gul'dan est mort, voilà. Et il ne reviendra pas, il est mort. C'est fini. oui, Il est mort. C'est-à-dire qu'en fait, il est mort au point où euh, on utilise une partie de son squelette comme artefact. C'est d'ailleurs <rire> une, une magnifique transition, merci Diddels. Euh, donc, en fait, le savoir de Guldan euh, survit euh, dans son crâne, en fait. Parce que, en gros, c'est avec la magie... Euh la magie démoniaque, tout ça... Euh, bref, son crâne en est rempli et il y a du savoir dedans. Enfin, ne me demande pas, c'est Warcraft, c'est magique. Euh, du coup, en fait, son crâne devient un des quatre artefacts magiques les plus puissants d'Azeroth avec le livre de Medivh, qui est un livre de sorts écrit par Medivh, <rire> du coup, logique, euh, qui, qui ressasse donc un peu les, les sortilèges les plus puissants euh, connus euh, par les hommes, enfin, ben, connus par les mages, de manière générale. Il euh, y a également le sceptre de Sargeras, donc euh, comme son nom l'indique c'est un sceptre qui a appartenu à Sargeras. D'ailleurs dans WoW c'est euh, une, une arme artefact des démonistes destruction, je crois, euh, et l'œil de Dalaran. Donc Dalaran en fait c'est une ville avec énormément de mages, j'en avais un peu parlé euh, dans l'épisode sur Medivh. Euh, donc c'est eux qui ont envoyé par exemple euh, Khadgar euh, étudier euh, la magie euh, avec Medivh. Et en gros, c'est voilà, une ville avec euh, beaucoup de mages, euh, avec le Kirin Tor. Il y a des cartes du Kirin Tor dans, dans Hearthstone, donc voilà, ça vient de là. Et donc, en fait, l'œil de Dalaran, c'est un artefact qui permet de canaliser la magie arcanique, en gros, qui est très très puissant. Euh... Donc, voilà. Donc, l'Alliance repousse la Horde jusque dans les morasses noires, qui deviendront ensuite les terres foudroyées, parce que ça a été complètement ravagé par les magies démoniaques euh, dégagées par, le... par la Porte des Ténèbres et détruisent cette dernière au passage, euh, histoire d'être tranquille en fait, de plus faire envahir. Et de l'autre côté, euh, en Draenor, pendant que la porte explose en fait, euh, Ner'zul est grièvement blessé par l'explosion, et euh, en fait pendant les deux ans de son rétablissement, euh, les clans euh, qui sont revenus en Draenor et qui y sont restés s'entretuent, euh, c'est le bordel, tout ça, euh, jusqu'à ce que Theron euh, Gorfind, donc... Euh, lui C'est un burlux, ça, non Non, lui c'est un... En fait c'est un... Bah c'est un chevalier de la mort humain. Enfin en gros c'est un démoniste. Euh, mais qui a été ressuscité en chevalier de la mort. Donc dans le corps d'un... D'un... Comment D'un chevalier de Hurlevent. C'est pas du tout un murloc. <rire> c'est il... rigolo parce qu'il a FIND dans son nom. Ah Non c'est FIND. f i -E n d Ah C'est okay. pas, euh... pas l'écaille. Plus... <rire> <rire> <rire> euh... Euh... Donc du coup Où est-ce que j'en étais Oui euh, Teron Gorfin du coup pendant ce temps là euh, Donc l'ancien membre du conseil des ombres Qui a été tué par Orgrim et qui a été ressuscité par euh, Guldan et qui est donc officiellement le premier Chevalier de la mort d'ailleurs euh, Il met au point en fait une, euh, Un plan pour pouvoir ouvrir De nouveaux portails vers d'autres mondes Que la Horde pourrait conquérir euh, donc autre que Azeroth, du coup. Et euh, il va voir Nerzul qui est donc l'orc le plus puissant encore en vie en termes de magie, maintenant que Guldan est mort depuis à peu près deux ans. Euh, et euh, bah Nerzul c'est aussi un peu le seul capable de réunifier euh, les clans orques euh, et de diriger la horde. Du coup, ce dernier, qui a un peu remis de ses blessures, accepte le plan de, de Nerzul. Et se met à la recherche des 4 artefacts dont je vous ai parlé. Donc le crâne de Gul'dan, le livre de Medivh, le sceptre de Sargeras et l'œil de Dalaran. Euh, il récupère le crâne en premier. Euh, et en fait, assez vite, euh, le crâne se met à influencer euh, Ner'zhul. Et, euh, et fait que ce dernier est de plus en plus intéressé par son propre pouvoir au détriment du bien de la Horde. Donc ça, voilà. Il commence à devenir un peu méchant... Euh, donc une fois qu'il a tous les artefacts en sa possession, euh, je vais pas raconter comment il a les trois autres parce que c'est un peu chiant, on s'en fout. Euh, une fois qu'il a les, tous les artefacts en sa possession, il va tenter d'ouvrir euh, plusieurs euh, portails euh, en même temps. Donc voilà donc cette très jolie illustration par euh, Hypnos toujours. Euh, il va tenter d'ouvrir plusieurs portails euh, en même temps en Draenor. Du coup en fait il, il pendant qu'il sent la vague de pouvoir qui lui vient euh, en contrôlant la, la magie de Draenor, il arrête un peu de se préoccuper du bien-être de la horde, et euh, il ordonne à ses partisans les plus proches de s'enfuir en fait, et, se, et de se barrer avec lui. Euh... Il y a un de ses serviteurs, euh, qui s'appelle Obris, je crois, euh, qui lui dit que ouais, machin, il faut pas et tout, du coup euh, Ner'zul le balaye. Euh... Et euh... Et euh, il, est, il continue à être envahi en fait par une puissance euh, inconcevable à ses yeux, genre, un truc qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Euh, et il succombe en fait à son avidité et euh, tout ce qui lui restait d'honneur et d'altruisme, j'ai envie de dire. Euh, et il s'enfuit en fait avec du coup ses, ses quelques partisans. Et pendant qu'il s'enfuit, euh, toutes les énergies euh, qui émanent des, des portes, euh, commence à déchirer les, les, les, les fondations même de la planète et euh, Draenor fut en majeure partie détruite euh, lors de cette opération et le peu qu'il en reste c'est désormais l'outre-terre, donc en gros l'outre-terre c'est genre 4 euh, cailloux qui flottent euh, dans, dans, dans, dans l'espace enfin je, je résume un peu mais en gros c'est passé d'une planète d'une vraie grosse planète à euh, on va dire un gros continent fracturé en plusieurs morceaux voilà, donc le mec a un peu pété une planète. Mais, du coup, le mec s'est barré, sauf que au lieu que ce soit un, un nouveau monde euh, tout joli, euh, prêt à être envahi, euh, qui l'attend, il atterrit entre les pattes de Kil'jaeden. Euh... Du coup, euh, le seigneur démon, bah, il est pas très content parce que Ner'zhul a un peu essayé de la lui faire à l'envers. Euh, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit le corps de Ner'zhul en prenant soin de garder son esprit intact et Killjaden, le bon gars, il lui propose deux alternatives. Soit une souffrance éternelle, soit servir à nouveau la Légion Ardente. Du coup, bon, Nerzul, il est pas con, tu vois. Il, il, il se dit, bon, la souffrance éternelle, quand on y pense, c'est pas génial. Du coup, euh, il dit, bon bah ok, je vais, euh, je vais vous aider les mecs. Euh, et donc son esprit fut placé dans un bloc de glace euh, magique qui est en fait le trône de glace, donc le fameux euh, Frozen Throne. Et euh, c'est ainsi que euh, le roi Lich naquit. Voilà. Donc, ça c'était un peu l'histoire de, de Ner'Zul. Euh, je sais pas si j'ai été très clair, je l'espère. C'est clair. Euh, voilà. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que en gros donc là j'ai fait la première grosse partie celle que j'avais préparée pour aujourd'hui parce que je trouve que là c'est un bon endroit pour s'arrêter et pour ensuite faire euh, l'histoire donc de du premier roi Lich jusqu'à Arthas qui devient le deuxième roi Lich spoiler euh, pendant que euh, Diddles fera des, des combats de, de PVE contre euh, contre Arthas euh, parce qu'apparemment le combat est assez sympa Il est pas euh, contre Arthas. Le, sur le la version Hearthstone es contre le le premier roi lich tu gagnes Arthas mais euh... ah tu ah, t'affrontes Ner Nerzul je sais pas euh, j'avais cru comprendre rien. que t'affrontais mais ben, en fait à partir du moment où il a une forme physique le, le roi lich c'est Arthas en fait d'accord parce Donc que euh, du coup, <rire> <rire> parce qu'en fait Nerzul euh, prend le contrôle de euh, de l'armure et de euh, du casque et de l'épée en gros d'accord et euh, c'est-à-dire que chaque euh, personne qui enfilera euh, l'armure sera contrôlée par Ner'Zul et donc par la Légion Ardente euh, et deviendra en fait le... comment dire... un peu un, un avatar physique du roi Lich. En gros. Okay. Donc du coup, si le roi Lich a une forme physique, c'est que c'est euh, Arthas, ou bien la personne qui viendra après, mais ça j'en parlerai plus tard, euh, mais si jamais c'est donc le, euh, le le Frozen Throne, donc le trône de glace, ça c'est juste euh, Nerdule. Donc voilà, en gros. Euh, Galendur qui dit ça devient DBZ, ouais c'est un peu ça avec des planètes qui explosent et tout. Euh. En tout cas je tiens à préciser que le deck que vous m'avez fait euh, en stream est euh, euh, euh, franchement euh, <rire> top moumoute. Et il a l'air incroyable. Je me fais mais poutrer très fort, voilà. <rire> oh, mais ça c'est un expo. Ouais Du coup j'espère que j'ai été clair avec tout ce que j'ai raconté. Euh, J'avais aussi cette très jolie illustration, qu'au au final j'ai pas sortie, que j'aime bien, qui en fait quand Ner'Zul se repose un peu et et retourne en mode, euh, oui les esprits c'est chouette et tout. Les esprits, euh, chouette. Et donc euh, encore une illustration de du même gars. En fait, à part les deux screens du film Warcraft, toutes les illustrations viennent de, de Hypnos du coup. Et je vous enverrai le... Enfin je vous mettrai le lien en, en description je pense. Oh putain, je suis un débile. Je déteste ma vie. <rire> <rire> euh, il essaie pas de d'enfler la légion ardente à un moment d'ailleurs, Narzul, au moment où il est déjà roi Euh... Alors, que je me rappelle, hmm. alors je crois pas, je crois qu'à partir du moment où il est vraiment sous la patte de Kil'jaeden, euh, le mec il moufte plus en fait. Euh... Um. Et ouais, en fait, bah, il a tellement soif de puissance que lui, il est content d'être le, le roi Lich, et quand quand Arthas arrive, il est content que euh, que le mec enfile le, le home de domination, là. Et euh, voilà, enfin, lui, il veut, juste, euh, il veut juste casser des gueules, quoi. Enfin, en fait, il est arrivé au point où il veut juste plus de puissance. Toujours plus de puissance, donc euh, de mémoire, en fait, à partir du moment où il est... Où il retombe sous la coupe de, de Kil'jaeden et qui devient euh, roi liche, euh, il, il reste dans les rangs et, et il la boucle quoi. Mais je peux me tromper. Hein, euh... Alors je suis pas mort, <rire> mais. Euh... <rire> Ah bah si je suis mort en fait, je suis bête moi. Je vais donc ouvrir mon paquet de cartes, super <rire> <rire> Ah oui d'ailleurs j'ai gardé exprès 11 paquets de cartes que j'ai pour faire un petit unboxing à papier des hannetons Euh hop, je vais virer cette image du coup Ah je suis plus content d'avoir gagné 35 poussières hein. <rire> Qui merde en plus. <rire> Est-ce que je relance une partie histoire de voir la gueule de Garage des. en de la main ou pas Euh. Bah écoute, ouais, vas-y. Vous allez voir le deck le plus pourri du monde. <rire> qui a été joué au Summers, euh, je sais plus quoi. Non, parce qu'il y a toute l'histoire avec. Le Seigneur de l'effroi. Et genre il me semblait qu'à la base Arthas n'était pas censé buter Malganis. Bah Malganis il avait été envoyé euh, par Archimonde comme euh, un.. Comment dire Un, un, un gardien du Lee Skin, enfin il est censé le, le surveiller quoi. Mais euh, il, il, c'est surtout pour s'assurer que le fléau euh, le fléau fait bien ce qu'il faut quoi. Mais euh, Mal'Ganis, vu qu'il bosse pour la Légion Ardente, en fait, techniquement, c'est le boss de Arthas. Euh... Après, je me rappelle plus pourquoi il le bute. Parce que je crois que Arthas il bute Mal'Ganis avant d'être euh, le roi Lich en fait, il est juste chevalier de la mort. Euh... Et du coup il se fait entre guillemets contrôler par, euh... par Ner'Zul du coup. Qui lui dit euh, de, de, de buter Mal'Ganis. Euh... Mais, euh... Mais c'est à peu près tout je crois. Après encore une fois j'ai peut-être de la merde parce que ça pour le coup j'ai pas euh, pas révisé. Oui c'est ça ok ouais mon désaccord. Euh, ouais c'est ce qui me semblait. Euh... C'est ce qui me semblait du coup. Et pour le coup, du coup, quand je parlerai de... De Arthas, je parlerai aussi de euh, Sylvanas, comme a dit Galindur, euh, qui est donc la... la euh, c'est quoi, c'est une 5-5 pour 5, c'est ça C'est une 5-5 pour 6. Pour 6. Et qui fait que quand vous la tuez, elle prend le contrôle d'un euh, ennemi bien, euh, aléatoire. Et en gros, elle, elle est morte, puis elle s'est fait ressusciter, puis machin. enfin Il y a pas mal de trucs à dire, j'en parlerai peut-être. Enfin, je ferai peut-être une aparté pour, euh, pour elle. Euh... Qui est pour le coup une des rares hautes elfes. Euh... Parce qu'en gros, les, les hauts elfes, j'en parlerai peut-être euh, plus tard. <rire> il y a beaucoup, En fait, il y a tellement de trucs à dire, je peux pas genre me lancer sur un truc, c'est euh, horrible. Ouais, parce qu'il euh, y a sa soeur aussi, c'est le héros alternatif de. Du chasseur. Euh, attends. <rire> tu parles de Aleria Ouais. Oui, oui Aleria c'est sa sœur, oui. Aleria course vent. Euh... Oh, c'est beau. J'aurais dû piocher avant, je suis un peu con. <rire> vrai, maintenant je pioche qu'un et je passe pour un débile. C'est ça? Ouais, d'accord. Ouais. On va quand même le faire. Ah, j'ai envie de piocher 3. Mon dieu, <laughs> je suis con. That the time for his vengeance had come. This was the first step toward Neasos independence. Euh, et du coup, il parle de qui dans, quand tu dis manipulative and traitorous Dreadlord? Parce que les seigneurs de l'effroi. Est-ce qu'il y a qui comme seigneur de f 3 Oh yes euh, Est-ce qu'il parle du coup de... Euh, comment il s'appelle putain De Malganis Ou de... Tichondrius peut-être Tichondrius qui est donc le, ch le boss de Malganis. Euh j'aime bien son nom il est très drôle je trouve Tichondrius Ticondrius ouais Ticondrius <rire> <rire> c'est euh, moi j'aime bien les cinq ans d'âge mental il <rire> <rire> euh, y a qui d'autre il y a Varimatras aussi qui est surtout connu parce que c'est le nom d'un serveur parce qu'en soi, en fait on n'en sait pas énormément euh, sur Varimatras... très bien que tu joues des sorts de Malganis, visite. ouais ok. Euh... Qui est-ce qu'on s'emmerde <rire> euh... Après c'est peut-être des trucs qui viennent de... comment de Jules enfin, King. Et du coup je me rappelle pas trop parce que l'extension je l'avais faite à l'époque et du coup je rebosserai tout ça quand je ferai la suite de, de l'histoire de Mal'Ganis. Enfin la suite de l'histoire du Roi Lich plutôt parce que... Euh pas Mal'Ganis, de Ner'Zul pardon. Je crois euh... fait je te dire. Et euh... Alors pour info, c'est la première fois que je joue ce deck, hein. <rire> c'est pour ça que je suis complètement con avec et que je... C'est nul guerrier de toute façon. <rire> Putain c'est pas mal le géant d'Arcane là. Ouais surtout avec ça en fait. Mm. Et puis surtout avec ça aussi. <rire> ça ça fait du bien tu vois c'est ça. Ah, ah oui c'est genre un écho de Medivh mais dans le deck. Ouais, ok. non c est... C est... Ah oui, c'est ça... sur le board et ça te le met dans la main, c'est vrai. Euh... Là en fait, le but de ce que j'ai compris, c'est que tu poses tes géants arcaniques qui coûtent pas très cher du tout. Ouais, tu fais okay. un tourbillon, ils sont blessés, tu fais guerrier de sang, tu fais double ta main et ainsi de suite. Ah oui, ok. Et en gros, y'a des géants qui coûtent zéro en ouais. ouais. <rire> ça va, <rire> bon dédié dire que c'est con. <rire> ouais, le but c'est vraiment de survivre leur lit euh, le temps de... C'est un peu le nouveau deck token en fait, à la limite. <rire> Quand non mais on y là, pense. rien quoi. À cause de ça, je suis à 50 PV. Hein. <rire> non mais ça va. Ça... Non, mais en même temps, le mec il joue rien, il fait totem tous les tours. Waouh. Waouh. Putain, mais limite c'est mieux quoi, ce qui t'a fait. ça te fait un 4-3 pour 1 Ah oui, <rire> intéressant. <rire> Stand dans le ça euh... je, à... je peux avoir un effet tourbillon et sort toutes ces merdes, vous Merci <rire> <rire> Je me suis demandé enfin, Je vais en faire un... Il fait quoi là euh... Plus un plus un Ça fait 4 je le tue pas l'autre débile Si je fais ça, ça... Um... Ça fait beaucoup trop cher Dégage, est non. <rire> oh, ça se passe pas trop mal. <rire> Vu le nombre de cartes qu'il a en main, je suis, un peu, je, je suis pas très rassuré. C'est vrai, ça. Je vais prendre un vieux, un vieil ex dans la tête. Ah oui, et puis il joue Jade en plus. Hein. Puis il va faire surtout. Ouh! Ah, pas ça d'abord. Non, <rire> voilà. On va faire ça. Ça. Ah oui, il coûte 12 de base. Okay. Bonjour! <rire> <rire> Pas trop débile, ça va. Non, mais ça, ça pourrait être bien de voir un euh, tu vois C'est un peu pour ça que j'ai crafté le deck. Là. Oui, c'est oui. <rire> <C 'est> relou <rire> Mon Dieu. Voyez quand tu face. Il va me faire une bloodlust. avec va ma race. <rire> Ouais. Vas-y, je m'en tape. <rire> Je prends combien sur Bloodlust 15, euh... 18, 20, 22. Ça va. Ça va Ça va. <rire> <rire> Garandure qui demande Est-ce que tu as que des golems des arcanes C'est plus ce que j'ai compris. Ouais, c'est. C'est pourquoi il a build. Alors. Je pense qu'il va essayer de clear peut-être. Quoique, non, il peut pas. Ah, le vieux. Là, là, tu. Ouais, là, tu clear. Ouais. Il s'est rajouté 4, ça lui faisait 26. Ah, peut-être tu as faces face. Hein. Plus il trade avec le mauvais. Fais hein. mmh. place ton totem. <rire> il a pas écouté tes conseils. Tu vois, s'il avait regardé le stream Soviet Suprême, <rire> <rire> il n'aurait pas fait cette erreur. Et tu serais sorti durant 16, mon petit Biffy. Hein Ouais, faut dire ça. Donne moi un truc bien. Putain. Donne moi un truc bien. Mais c'est pas ça que je veux C'est génial parce qu'on a ta réaction genre en, en avant-première. Avant que ça apparaisse sur le, sur le stream. <rire> du coup c'est cool. On sait que tu vas draw de la merde et on a cette seconde de battement qui fait Ah mais c'est quoi la merde qu'il a draw A à côté de ça, il est obligé de trade avec sa 3-2 pourrie sur la droite. Mais ouais. ça lui sert à rien parce que... Du coup, il l'a mal placé. Et <rire> yep. Je peux avoir au moins garroche sans le montrer Hein Ça vous dit pas <rire> Yo Ouh, je tue un truc avec Donc on Mais... attend. 5, 11, 12, 14. pas mort. De, deux, <rire> deuxième Bloodlust. Ouais, il a Allez. Parce que pour le coup, deuxième bloodlet c'était mort hein. Ah oui là je pas Ça c'est garanti J'ai même pas besoin de compter euh. Le mec il est en train de compter sur ses doigts <rire> Est-ce que Alors, ça va 7 de mana Je retiens 1 <rire> Ça coûte 5 <rire> J'ajoute 8 <rire> Si je fais 5 Plus 3 Ça fait 8 Plus 6 ça fait 14, plus 3, ça fait 17, plus 3. Ah. <rire> Il a vraiment compté, putain. Je <rire> suis pas sûr que ce soit l'étal. Ça fait 21 plus 5 plus 6 plus 3. En s'étenduant hein. <rire> bon bah, bravo à toi, Biffy. Bon, tu de as deux, été hein, meilleur. En fait, j'aurais tué son totem à la con là, avec nourrir les poissons. Je, je, je, je, je perdais pas. <rire> Comme quoi.